Bonsoir J'étais sur le point de dormir, j'ai eu une inspiration Donc euh, je me suis dit il faut que je poste ça Bonsoir, bonsoir, alright, vous savez que moi n'ai jamais honte, n'ai jamais honte, était sur le point de dormir, Ouvrez mes yeux, on oh, c'est rouge, bonsoir Christelle, Yvette, bonsoir, laïla ne vous dérangez pas pour moi Et ne me dites pas que je suis fatigué, que je dois aller dormir. Parce que quand mes yeux sont rouges comme ça que j'ai l'inspiration. Attendez, je mets d'abord, je lance d'abord TikTok. concerne toute personne sur qui ça va tomber. Tu n'es pas ici par hasard, tu es pas tombé sur cette vidéos par hasard. Donc bonsoir. Je me suis rendu compte qu'il y a une énergie décourageante qui qui nous prend. On en est tous victimes, ok Et c'est une force subtile. Le but en fait, c'est premièrement de te faire croire que tu n'as pas assez de moyens pour commencer. Bonsoir, bonsoir. Yvette, bonsoir. Erika, Flora, Nikes, Edwige. Non, Edwige, je fais les directs. Ça fait trois jours que j'ai recommencé les directs. Comment fais-les directs? Merci pour vos fleurs. L'énergie décourageante veut te faire croire que pour... Bon, supposons que tu arrives quelque part, tu vois un magasin, c'est bien organisé. Tu regardes, tu dis, waouh, c'est bien. Quand l'esprit va te mettre à cœur que toi aussi, tu peux avoir la même chose. Ou bien ouvre ta part d'école. Ou bien crée ta part de business. Tu vas te dire, il faut d'abord que j'ai assez d'argent. Il faut d'abord que euh, j'ai les bonnes connaissances. Il faut d'abord que je me forme. Je vais vous donner un secret. Bonsoir. Je vais vous donner un secret qui va vous libérer ce soir. L'excellence, c'est quelque chose qui se poursuit et ne s'atteint presque jamais. Mais pour l'atteindre, tu dois commencer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des perfectionnistes. Ah non, je tu attends d'abord, je ne peux pas commencer maintenant. Tu sais, pourquoi tu ne veux pas commencer? Non, parce que tu vois, j'ai encore ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Sans que tu ne le saches. Bonsoir ma fille de la Côte d'Ivoire. Et tu donnes la, la force pour te lever pendant la maladie. Bravo, vraiment, bonne guérison. Vous ne pouvez jamais atteindre l'excellence en pensée. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui va dire que mon premier business était bien organisé. C'était propre. Jamais. Voilà là où on vous coince. Voilà là où on t'a coincé. Laissez ma dame tranquille. Arrêtez de me poser la question sur ma dame. Si ce qu'elle dit ne te plaît pas maman, pardon, gentiment. Tu l'avez compris, nest hein? comme ça Beaucoup d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs. Vous avez des dons. Certains, vous avez le don du business. Mais... Vous attendez. Je suis allée chez un ami aujourd'hui. Quand je suis arrivé au Gabon, ça fait 8 mois. Son salon de coiffure était dans un certain état. Un, un certain état. Il y avait des rentrées d'argent. Hein. Mais... Je ne peux pas vous dire que je ne connais pas à quoi son salon ressemblait. cela là trois ans. Je suis là-bas aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai détaché mes cheveux, j'ai lavé un peu, j'ai peigné. Il avait refait l'intérieur. J'ai regardé, l'esprit a commencé à me parler que voilà ce qui bloque les Africains. On attend que tout soit parfait. Non, j'ai seulement 50 000. Je peux faire quoi avec? Ah, avec 200 euros, on peut faire quoi? Rien. Tu manges les 200 euros. Tu manges. Tu arrives. L'autre jour, j'ai refait une partie de mon entreprise. Et pour la première fois, je vous le dis, j'ai acheté des bureaux neufs pour les employés. Tout neufs. Quand j'achetais, je déposais. Je leur ai dit que ne voyez pas comment je vous achète le neuf aujourd'hui. Ne voyez pas que j'achète le neuf aujourd'hui. J'ai commencé, j'ai acheté les chaises en plastique de 3500 en bopi. Aujourd'hui, je peux sortir 60 000, je vous achète une chaise de bureau. La chaise seulement. Peut-être dans deux trois ans, je pourrais acheter la chaise de 150 000, je ne sais pas. Je leur dis il n'y 2020, 2020, a même pas en 2020 et 2021. Je cherchais les chaises de seconde main à la brocante. Je fouillais. Écoutez, s'il y a n'importe quoi qui vous bloque, que vous attendez d'avoir, tu pars, tu vois quelqu'un que ça fait 5 ans qu'elle a son salon de coiffure, tu veux te comparer à elle alors que tu n'as pas encore ouvert. Oh, my God. Mm -mm. Mm -mm. Ne faites pas ça. Voilà ce qui vous bloque. On ne peut améliorer que ce qui a commencé. On n'améliore pas les projets dans la tête. On n'améliore pas. Et vous avez toujours, je voulais, je vais... J'attends de... Et ça te bloque, tu es là. Parce que, as... vous savez, moi, je n'ai jamais eu peur de la moquerie des gens. Mais je suis que si je sors pour chercher mes... Je fais frire mes beignets, quand j'ai fait frire les beignets, j'ai je... vendu en Angleterre. je le... J'ai acheté le sac de lit de là. Le sac qu'on m'a à 500 à carrefour, je mettais mes beignets dedans le matin, que j'avais emballé dans le plastique. 5 beignets à 1 pound ou 4 beignets à 1 pound. Je marchais, je pas dans les salons de coiffure, je donne. Parce que à qu'à la fin de la journée, ça peut me donner 20, 30 pounds. Ça nourrit ma fille. Ça me nourrit. Après, je reste aussi et je dis que bon, je peux acheter une, une machine qui scelle. La machine qui scelle, je l'avais acheté peut-être à 30 pounds en ligne. Après il dit que je vais acheter maintenant euh, mon premier appareil pour imprimer les étiquettes, ça s'appelait Daimo. D-Y-M-O. Ça faisait des impressions à la chaleur. J'avais acheté à 60 pounds sur IB. Mais le premier jour que j'ai fait les beignets, j'avais attaché. J'ai mis là le plastique, j'ai attaché à la main. Comme ça, là, j'ai attaché, j'ai tourné comme ça, j'ai mis, j'ai fait tout. Il n'y avait pas d'étiquettes sur ça. Et tu vas voir que ça va briser la peur que tu as de te lancer là. Personne ne va te juger, ma chérie. Genre, je vais briser les barrières dans ta tête ce soir. Personne ne va te juger. Oh Si tu savais même que les gens que tu penses et qui te jugent là sont impressionnés par ton courage. J'ai vécu en Angleterre, on était un groupe de jeunes. Moi, on a dit quoi? J'ai passé mes 6 ans sans papiers, comme vous connaissez déjà. Tous ceux qui me, ce me suivent, vous savez que j'ai fait 6 ans sans papiers en beng. Donc, j'avais un groupe d'amis et là-dedans, il y avait un couple. Ils étaient avec les papiers français, ils avaient fait des études, euh, business management, whatever. Donc, ils étaient, le garçon était d'origine ivoirienne, la fille était d'origine haïtienne. Et tu vois, quand le gouvernement français ça avait dit que l'État s'occupait d'eux, on leur donnait l'argent, des allocations. Donc quand on était en Angleterre, eux, ils fréquentaient. Ils fréquentaient je crois que son, le gars est venu faire son master là-bas. On n'avait pas les mêmes problèmes. Quand chaque mois, l'État lui donnait son argent, et puis bon, il, il, il fallait seulement qu'il finisse son école, après il cherche le boulot gars ah, Moi, j'étais loin derrière, il fallait que je cherche la, la, la, la nourriture, le pain quotidien. C'est pour ça que la prière, donne-moi notre pain quotidien. J'ai appris cette prière pendant cette période de ma vie. Je savais que personne ne me donnait à la fin du mois. Un jour, et moi j'étais déjà que je... Parfois qu'elle restait à côté de sa copine, la fiancée du gars. Je me sentais un peu genre... Parce qu'elle parlait comme une... Euh, voilà, tu vois. Bon, voilà, euh, tu sais, chérie, euh, on va partir. Euh. Moi, elle à côté d'avoir mon accent. J'ai toujours mon accent camerounais, c'est... Moi, elle m'en fout. C'est vrai que je pouvais wattiser parce que j'ai fait deux ans en Belgique. J'étais à l'université là-bas, mais... Un jour, ils sont... Enfin, plus tard, ils sont mariés. Ils ont eu des enfants. Je les ai visités. Sa femme était sortie. On a une conversation avec le, le, le mari. Il me dit, tu sais... Depuis que je te connais, ça fait des années. Je sais que je t'apprécie beaucoup. Il dit que j'ai souvent eu les problèmes avec ma femme à cause de toi. Parce qu'elle voyait comment elle t'appréciait. Ça l'énervait, elle était jalouse, ou elle croyait que quoi. Ce n'est pas que j'étais amoureux de toi ou quoi que ce soit, non. Mais j'apprécie la façon dont tu te bats. Moi, dans mon cœur, je me disais que, ah, si quelqu'un me voit qu'une villageoise camerounaise qui vient voir les baigner en bain. Mais ça ne m'arrêtait pas, ça ne me stoppait pas, moi. Moi, ça ne me stoppait pas. Je suis mon agent. Vous serez surpris de savoir que les gens que vous êtes là, vous vous dites que. Ah, moi, papa, ne pas Qu'est-ce qu'ils vont dire Ces gens-là sont même impressionnés par vous. Mais c'est plus tard que Dieu va vous dire. Ça, c'est un truc comme peut-être ma fille avait déjà 8 ans. Hein? Donc, après qu'on s'est connus pendant 9 ans. C'est la 9e année, année qui m'a dit. Imaginez si je me l'étais laissé arrêter parce qu'il pensait que. Qu'est-ce qu'il va se dire Ah, qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Il dit que t... ma, ma, ma femme est souvent frustrée par toi. Parce qu'elle dit que toi, tu es trop. Tu es indépendante. Tu es. Je ne sais pas, on peut dire. Pourtant, moi, quand elle la regardait, elle, elle, elle fait toujours son mec comme tous les jours. Elle est toujours. Je suis le genre de fille qui est toujours parfaite. Avec les talons. Elle portait toujours les talons tout le temps. Moi, comme je marchais pour aller voir mes beignets, elle <rire> mes, mes baskets. Du coup, quand je regarde, parfois, elle met les talons, je dis que, waouh, celui qui aime les jeunes de les filles qui met les talons, voilà, ça, c'est le genre de les filles que les hommes aiment. Moi, je ne savais pas que le gars était là, il admirait que, mais c'est une femme qui se bat. Les gens qui sont en train de vous bloquer mentalement, que vous pensez, qu'ils vont dire que, ils vont dire que... Eux-mêmes, ils sont en train de vous observer que, mince, Tu arrives comment L'Afghan, la mère, elle s'occupe de trois enfants, seuls. Depuis cinq ans qu'elle la connaît, les enfants la mangent, elle paye le loyer, elle paie le travail. Elle revient, s'occupe de la maison. Dieu te met une idée dans la tête, tu es en train de te bloquer. Ha. Mmh. Dieu ne peut que améliorer ce qui a été commencé. Excusez-moi. Dieu ne peut que améliorer ce que tu as commencé. Écoutez bien haut. Donc pour l'instant là, si tu as un petit ordinateur qui tombe déjà, que quand, quand il ne coupe la lumière, l'ordinateur se coupe. Comment ça avait l'ordinateur là? Avant d'acheter le Mac. Aujourd'hui, j'ai le Mac, je ne suis même pas de lancer le Mac là. C'est quelque part là-bas sur mon lit. J'ai dit à mes employés que vous voyez, un peut me lever aujourd'hui. Même si j'achète le Mac chaque semaine, ça se perd, il m'en fout. Le lendemain, j'achète l'autre. Vous savez le genre d'ordinateur avec lequel j'ai commencé? Parce que les jeunes aujourd'hui, oh c'est fou, je ne sais pas quand je vais parler comme ça. Les jeunes aujourd'hui, quand ils observent, ils voient que parfois tu as, tu as une facilité à faire certaines choses. Ils pensent que toi, tu n'as jamais connu ce qu'ils sont en train de connaître actuellement. Que tu n'as jamais eu des blocages. Ils pensent que ton père t'a laissé 5 terrains. Tu as vendu un terrain chacun à 50, 50 millions. C'est avec ça que j'ai lancé l'entreprise là. Non! Parlez à vos jeunes. Ne venez pas d'un bengsement pour les impressionner. Dites-leur comment vous avez commencé là-bas. Dites-leur que j'ai cotisé mon argent comme ça, comme ça, j'ai cotisé. Je partais fait trois boulots. Même les dimanches, je partais laisser ma fille chez le voisin pour pouvoir travailler. Vous allez voir que la vision va augmenter avec le temps. Quand tu as commencé ton business, si tu as une entreprise qui a fait 5 ans, les choses que tu souffrais pour avoir il y a 4 ans, aujourd'hui, tu les fais facilement. Et dans 5 ans, il y a les choses que pour l'instant, aujourd'hui, c'est un peu difficile à concevoir pour toi. Dans 5 ans, ce sera facile. Tu vas rester ça, sein, tu vas dire... Euh, euh, on va investir 50 millions pour acheter ça. Allez, décaissez les 50 millions, madame. Alors qu'aujourd'hui, même seulement 500 000 là, hey, hey. quand on dit qu'il faut acheter la chaise, tu dis hey, pardon, 20 000, c'est beaucoup, pardon. Allez m'acheter la chaise en Bopi là-bas de 3 500, vous allez déposer sur, la taille, sur, le, sur le, le sol là-bas. Tu fais, tu évolues. Et quand tu es en train de grandir, tu développes la fidélité. La consistance. La persévérance. Et quand je parle aux jeunes, je leur dis toujours que ce qui te manque, ce n'est pas l'argent. Tu dois apprendre à économiser. Tu dois apprendre à utiliser le petit argent que tu as pour investir. Tu dois apprendre à investir ton temps. Tu es chez quelqu'un, tu as Internet gratuitement, tu es sur TikTok tous les jours, tu fais quoi? Et... Oh gala. Parce que c'est gratuit. Si tu parles, ils ne t'écoutent pas, ils se moquent de toi. j'ai dit toujours, moi mes perles, je ne les donne pas à tout le monde. Je ne donne pas mes perles à tout le monde. Jésus a dit que si tu arrives dans une ville, on ne te reçois pas. Sors, en sortant, tu grattes tes pieds au sol comme ça, tu dis que c'est bon. Comme je parle, là, je suis parti. C'est comme ça. Parfois, tu veux aider quelqu'un. La personne se retourne contre toi. Il veut même te manger. Il va te piquer. Il veut te mordre. Alors que tu venais pour l'aider. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous attendez. Non, j'attends d'avoir, j'attends d'abord d'être. Tu guettes d'abord le besoin. On a besoin de quoi On a besoin de quoi D'abord. Qu'est-ce que Dieu m'a mis en idée depuis Depuis, il me dit de fabriquer quoi Il me dit de vendre quoi tu peux commencer par vendre une chose, ça t'amène dans une autre, ça t'amène dans une autre, ça t'amène dans une autre. Quatre ans plus tard, tu es dans un autre domaine. Mais tu as commencé quelque part. Arrêtez de vous bloquer toujours. Moi, ma politique est, je commence toujours avec ce que j'ai là où je suis. Écrivez. Je commence avec ce que j'ai là où je suis. vois là, c'est maintenant. Fais avec ce que tu as là où tu es. Vous allez tomber sur ma vidéo, vous allez critiquer. Je m'en fous. Vous suivez là. Je m'en... Voilà. Celui à qui ça va parler, la personne va venir prendre son message, va partir avec, il va utiliser. Et je pense que c'est ce que... C'était tout, hein. That was it, you know. C'était bon. Mon but a été atteint. Très important. On ne peut pas améliorer. Supposons que tu veux créer une page YouTube depuis deux ans. Comment tu vas faire pour savoir les vidéos qui marchent? Comment tu vas faire pour faire savoir le contenu que ton public aime? Si tu ne postes pas. Tu as tu vois on te demande plus. C'est comme ça que j'ai découvert ma mission, hein. c'est comme ça que j'ai découvert ma part. Bonsoir ma reine euh, euh, euh, Lyona. Bonsoir, comment tu vas? Je faisais un, je fais un truc, je fais, je fais sur trois contenus. On vient on demander ceci. Il dit ah, oh. je pas, je cherche encore. Je viens, je dépose. Petit à petit. Tu vas les baigner, on demande le poisson. Tu demandes le poisson sur ça. Après on vient on te demander, est-ce qu'il tu y a pas le riz? Tu dis bon, je vais aussi faire le riz. Après, tu viens voir que non, le poisson ne marche pas trop. Le riz marche par contre. Beignet, haricot, bouilli, avec le riz, munga. Tu laisses le poisson. Tu améliores, tu diminues ce qui ne sert pas, tu augmentes ce qui est demandé. Tout ça pour avoir le bénéfice surtout. À un moment, tu vas voir que l'esprit d'excellence va t'envahir. Tu voudras faire maintenant que ce qui est excellent. Il y a les étapes dans l'entrepreneuriat. Les enfants d'aujourd'hui veulent seulement. Si, si on ne me donne pas 15 millions pour lancer le business, je ne fais pas. Je regarde ça, j'ai ri. <rire> tu ne connais pas gérer 15 000. Tu penses que c'est 15 millions qu'il te faut Sérieusement. Même si tu tombes par hasard dans une maison abandonnée sur 15 millions, c'est question de jour pour que l'argent la finisse. Parce que tu ne connais pas attirer et garder, attirer et conserver et grandir 15 millions. La loi, l'argent a les lois. Là où vous êtes, la on vous donnez un million chacun. Parfois, tu vois quelqu'un en ligne, il donne l'argent. Tu dis, donne-moi pas, donne-moi pas, je veux, je veux. Ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Apprends à maîtriser l'énergie de l'argent. Apprends à gérer l'énergie de l'argent. Apprends à multiplier l'énergie de l'argent. Parfois que l'argent va finir, ça va s'asseoir. Une partie va couler, l'autre va rester. Ce qui reste va se multiplier. Après, une partie va couler, ça va partir, ça va attirer encore l'autre. Nous savons que ton argent commencé à grandir, grandir, grandir, grandir. Moi je me dis que hey, je n'ai jamais eu 2 millions dans mon compte. Hey, hey je n'ai jamais eu 10 millions à ma possession. Hey, 20 millions. Hey, 50 millions. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. Mel dit ceci. Elle a commencé la vente des vêtements, elle a commencé par les, en vendant des vêtements qu'elle ne portait plus. Aujourd'hui, elle a une boutique. Si tu veux, demain, tu peux avoir une boutique plus grande ou des, des boutiques dans plusieurs villes. Maintenant, vous devez apprendre à multiplier parce que parfois, quand vous arrivez à certains niveaux, vous vous bloquez. Aucune entreprise ne peut arriver là où son patron n'a pas vu. Il faut que le visionnaire de l'entreprise voie. Il parle sur l'entreprise. Que voilà là où on va. Et moi, je blague pas mes emplois. Je leur dis toujours, vous m'avez trouvé ici. L'entreprise ici va grandir avec ou sans vous. Maintenant, le choix est le vôtre. Mais on avance. We're going somewhere. On avance. Votre problème, ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas donné l'argent. Ce n'est pas la paf qui a refusé de l'argent. Ce n'est pas les services sociaux qui ont refusé de te donner. Non, non, non. non, non. C'est parce que tu attends la perfection. Tu attends que tout soit nickel. Tu attends que ce soit parfait. Tu attends que... Non, il faut que ma marchandise vienne de Dubaï. Il faut que ça vienne de Turquie pour que je vende. Va à la friperie, chercher la marchandise, tu vends. Laisse-moi tes bêtises là. Voilà. Mon message, ce soir est passé. C'est tout ce que j'avais vais vous dire. L'excellence n'arrive pas au premier coup. L'excellence se poursuit jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Ça se poursuit. Et les progrès qui sont les plus stables sont ceux qui ont été progressifs. Ce que tu as vu hier, il avait seulement une chaise. Après, il a acheté trois chaises. Après 10 chaises, après il a renouvelé, il a refait le magasin. Après tu vois comment il est en train d'évoluer. Toi tu dis oui, l'année il a ouvert, j'avais vu le local, là, je voulais acheter. Tu n'as pas acheté pourquoi? Tu n'as pas acheté pourquoi? J'avais un projet d'ouvrir ma page, eh? tu n'as pas ouvert ta page pourquoi? Tu peux pas critiquer pour les autres. Non, quand il avait fait ma part, elle... Vous allez voir, regarde pour lui comme c'est penché. Regarde comment c'est... Non, quand il avait fait ma part, ce sera parfait. Tu mens. Tu mens. Hum. Dis que la friperie donne l'argent. Tous les domaines, elle donne l'argent. Tous les domaines, ma chérie. Discipline-toi. Ne cherche pas à avancer. Tu en pour, pour, pour les gens. Boss. Vous n'aimez pas travailler. Hey Je vais travailler deux heures de temps et puis j'ai un salaire de 2 millions. Deux heures par jour, j'ai deux millions par mois. Vous voilà. Les gros, gros rêves. Vous le le travail. Je bénis l'endurance en vous. Quelle que soit l'activité que vous avez pensé à lancer J'enlève les barrières qui vous stoppaient, barrières financières. J'enlève les barrières de confiance en soi, les barrières monétaires, tout argent qui vous attendait qui a été bloqué. On vous a donné après on encore bloqué. Je vois quelqu'un que la banque t'a libéré l'argent après ils ont encore immobilisé tes comptes. Je viens restaurer tes comptes bancaires au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, l'idique dit, dit qu'elle a commencé à, être, à coiffer sur sa propre tête. Oui. Lui, tu as commencé pour toi, mais rien. Toute personne qui a commencé, ça a donné quelque chose. C'est parce que la personne n'a pas abandonné. C'est parce que la personne n'a pas abandonné. Donc quand tu dis que mais rien, ça veut dire que tu as arrêté. C'est là que tu vas mourir, ma chérie. C'est là que tu tombes. On est les hosts là, on n'arrête jamais. Ce n'est que le cercle qui va essayer de nous arrêter. Même comme ça, on va encore le feinter. Même dans l'autre vie, on va continuer à travailler. Oui. Voilà, elle a commencé à coiffer sur sa tête. Aujourd'hui, elle a le salon. Mais vous voulez que les gens viennent vous raconter leurs histoires? Vous voulez qu'on vienne vous montrer comment les gens s'en sont sortis? Sandrine, tu cherches le travail. Cherche le travail, ne, ne crée pas ta part. Tu as compris, cherche le travail. Attends toujours. Attends toujours que quelqu'un vienne t'employer. Vous voilà. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche mon ami. Portez les lunettes, tu, tu cherches avec. Mmh. Tu vas voir que le, la, la tête qui a construit qui a construit euh, euh, euh, la petite maison de deux chambres là, la tête-là va construire l'immeuble de 5 étages demain. La tête-là va construire encore. L'immeuble de, de, de, de 25 étages demain. C'est comme ça. La coiffure a payé ses études d'infirmière en Belgique. Voilà. Pardon, mais Pourquoi les... si on ne parlait pas que comme ça Les gens vont simplifier. Celui qui a les coiffeuses en Belgique, ils disent, ah, ça ne donne même rien. Personne ne veut travailler, personne ne veut persévérer, personne ne veut construire. Personne ne veut. Oh, la persévérance et le travail. Les deux, les deux outils-là, ça ne manque jamais. Que tu n'abandonnes pas. Que tu n'abandonnes pas. Tu tombes n'importe comment. On vient, on prend ton argent. Quelqu'un vient te prendre la marchandise, il ne donne pas l'argent. Dans la nuit, tu pleins un peu. Tu te La nuit, là, 5 heures, les idées vont venir dans ta tête des stratégies. Lève-toi avec courage. Tu peux mettre ça en pratique. Tu vas voir. Avec la coiffure, tu as fait voyager tes frères Jusqu'à construire la maison familiale Alors, pardon Tu crois que le mindset que tu as développé dans la coiffure, la machinerie Quand tu as commencé à ouvrir tes salons, ça en désordre Les gens vont commencer à dire On te freine peut-être même 10 ans pour que tu n'ouvres pas Le jour où tu ouvres les salons C'est l'excellent service que tu veux voir là-bas C'est l'excellence du service que tu veux voir Parce que tu as commencé ça depuis longtemps tu as commencé depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Oh, non, non, non, non, non, non. Je suis rodé dans le business. J'ai 13 ans d'expérience dans le business. Je suis à ma 14e année. Je suis à ma 14e année. Parfois, je crois que j'ai vu toutes les couleurs jusqu'à ce qu'une autre couleur se pointe. Mais je dis que même toi, là, avec toi, tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me dépasser. Mm -hmm. Tu es devant, je suis derrière. Oui. Je te suis, tu me fuis. Tu as quoi d'autre à faire dans la vie Ton énergie, c'est pour faire quoi Pour aller donner l'argent aux hommes hmm? Pour aller te faire draguer Alors que tu as ta famille qui compte sur toi Vous devez avoir la motivation. Que je dois sortir de ça. C'est ça qui te motive. Tu te lèves à 5 heures. Tu sors, tu pars, tu te cherches le travail. Tu fais. Tu dois avoir quelque chose qui te motive. Parfois c'est tes enfants qui te motivent. Parfois c'est ta mère qui est au pays. Parfois c'est tes petits frères. Tu trouves le travail, tu es en train de bosser pour quelqu'un. En bossant pour la personne, tu mets ton argent de côté. Ça c'est pour mon rêve. Après un an, tu vois comment, tu n'as jamais eu un million dans ta poche. Après un an tu vois un million dans que tu as épargné après deux ans tu as épargné trois millions tu lances tes business oh. moi j'aime le business hein. ha. me à like business so. Lancez-vous. C'est vrai que quand tu n'as pas eu le choix, quand le business est forcé est sur toi, pour toi, ça devient naturel. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a de la peine à se lancer dans le business, tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Parce que pour toi, c'est naturel, non. Genre, achète au marché, tu viens de revendre ici, non. Il va dans la féparerie, tu achètes les belles robes que les fameux de Bonanjo aiment là, non. Tu mets sur ton sac, dans le sac à dos, tu pars dans les bureaux, tu proposes. Pour toi, c'est naturel. Mais pour l'autre personne, ah! Je vais trouver où Et si on me trompe Et si les gens n'achètent pas Et si Si je parle, il me regarde après, ils que plus tard, il ne paye jamais. Et si, si Écoute, quand tu viens me dire « et si » et te dis que tu es d'office, ma chérie, tu vas échouer. Tu as compris Tu as, as, as compris Tu vas échouer. Parce que toute personne qui a réussi a échoué. Maintenant, si tu ne veux pas échouer, ne fais pas de business, mamie. Ne commencez pas oh, oh oh oh va ailleurs va ailleurs si tu as peur d'échouer pardon Moi de dire oh tu vas échouer et si tu n'échoues même pas ça surprise que hey comment ça Attends un peu tu vas échouer tu vas tomber on va t'arnaquer on va voler ton argent tu vas investir ça va partir en ça va partir ça va partir en fumée ouais quand ça va partir en fumée est ce que tu vas te relever pour aller recommencer encore c'est ça la vraie question mais comme vous êtes des abandonneurs patentés. Hmm? Tu es habitué que tu ne peux pas te coucher chez B. Tu couches avec lui. Deux, trois semaines, il te donne l'argent d'un mois. Tu es une prostituée en fait ma chérie. Hmm? Tu es une prostituée. Eh ma minyanga. Hmm? <rire> On ne bâtira pas dans ce sujet ce soir. Parce que tu ne veux pas développer l'endurance pour travailler sur tes choses, sur tes business. Tu ne veux pas te mettre debout pour coiffer 4 heures de temps. Hum mm hum. -hmm. Mm hum Eh <rire> hey, Ma reine, je veux que les hommes riches me draguent. Je veux que les hommes riches me draguent. Oh ma chérie, je prie pour que tu établisses ton business. Je prie pour que tu établisses ton business. Oui. Voilà. <rire> On t'a frappé 800 euros, <rire> ta tête chauffe. <rire> oh, papa, excuse-moi, il me manque pas de toi, mais je me rappelle moi-même les fois, j'ai perdu mes dos. Il y a eu une fois, on m'a frappé un million. Un million à l'époque, pour moi, c'était mon devant-derrière jusqu'à. J'ai passé six mois à la maison. Des six mois, là, quatre mois, je ne bougeais même pas. C'est le, le, le cinquième mois qu'elle commençait à ne pas sortir. Ouf, on m'avait traumatisé. <rire> tu restes, tu te couches, tu penses comment tu peux. Que je maudit la personne, là, tu la. « Maudit, Tu te tournes, tu, tu te tournes. »« Tu dis comment on, on peut être méchant comme ça. Après tu te tournes, tu me Après tu. Aujourd'hui il passe vite vite. Aujourd'hui c'est bois ça ou ça. Aujourd'hui là, puis puis puis, puis on avance. Tu deviens sage. Il y a les vaccins inévitables. »« Il y a les vaccins inévitables. »« On doit te vacciner. Mais ça va passer. <rire> ah. D'Alin que je dois établir mon business. Dis que j'ai établi mon business. Quitte avec où je dois, je vais. Je vais. Je vais. Je vais quitte avec ça. L'âme, c'est de main, pardon. Moi, j'aime l'action. J'aime l'action. Après, ça devient un mode de vie. Après, tu deviens fort. Tu vois que tu as développé une carapace. Tu vas voir que tu, va, les gens vont commencer à dire que mais, la fille, ça, elle ne tombe jamais. Parce que tu es tellement habitué. Tu es habitué. Dès qu'on tombe ici, là, pape, tu cherches nos tissus. Dès que ça échoue là-bas, tu tombes là-bas. Dès que ça tombe pas là-bas, tu dis tes employés disent, mais elle a toujours les solutions. Oui, c'est l'expérience. C'est la force de l'expérience. Toujours une solution. Ce n'est même pas toi qui fais. Parce qu'à l'époque, quand tu étais encore d'homme, d'homme, un peu idiot, quand tu calais devant une situation comme ça, là, tu faisais même trois mois avant de te relever. Maintenant, là, c'est question de minutes. On vient, on te bloque ici, là, tu dis que... Euh, attendez, pas attendez, attendez. Ah, c'est ça. Ce, ah, c'est les années d'échec. Les années de courir après les clients que payer mes choses, on ne paye pas. Les années. Oh, maman, qu'est-ce qu'on peut dire encore dans le business Le courage. Quand vous payez vos dîmes, là, parlez sur vos business. Parlez sur vos business. Que tu es connu à l'international. Tu es connu. Les clients viennent, ils affluent. Je déclare que je reçois mon chiffre d'affaires multiplié par 10 d'ici le mois de juin. Visualisez l'avancement de vos business. Ce n'est pas la blague. Tu ouvres quelque chose, quelqu'un vient et t'escroque. Tu mets trois caissières dans, dans une de tes entreprises. Les trois caissières t'escroques. Tu dis, Seigneur, cette succursale ne va pas tomber. Au nom de Jésus, je relève mon bureau qui se trouve à... Tu dis, la ville, Yaoundé, Douala. Je relève mon bureau de Yaoundé au nom de Jésus. J'appelle les bons gestionnaires. Trois, quatre mois plus tard, tu vois, moi, Yaoundé commence à donner. Tu dis que, ah, quand je pense qu'il voulait fermer Yaoundé, c'est comme ça. Persévérance et vision. Parce que le combat se passe dans ta tête. Pour payer sa dîme, vous lisez Malachi. Malachie, chapitre 3, versets 10, 11 et 12. J'ai enseigné sur ça le matin. Malachie 3, verset 10, 11 et 12. Tu peux aussi lire le verset 6 et 7 de... donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Matthieu, chapitre 6, mm -hmm. verset 11, je pense. donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, par cette dîme, j'active mon pain quotidien. Que je reçois l'argent au quotidien. Voilà, c'est tout, hein. T'en es pas moi, dormi. Il est à 23h30. Bye-yo. Bye-yo. bye, yo. bye, bye yo. Je sais que vous allez continuer à TikToker. Mais moi, j'ai pas toujours droit au but. Je finis mes choses que j'ai à dire. Quitte-moi. Dormez bien, hein.